Salut, je te fais cette petite vidéo. Aujourd'hui, bah, je n'ai pas trop le cœur. Il y a des choses qui vont bien et puis d'autres qui ne vont pas bien. Bah, euh, en ce moment, ça ne va pas. Je viens de Batimat. Batimat, c'est le salon international du bâtiment. Et en pleine prestation, ce matin, j'ai appris que bah, ma femme m'a appelé et ce pas normal, puisque je suis parti euh, le matin à 2 h du matin. Donc, elle m'a appelé euh, vers les 18 h. J'ai pas pu la voir et déjà j'étais anxieux. Je savais qu'il y avait quelque chose parce que c'est pas quelqu'un qui m'appelle comme ça. Elle sait que je suis en prestation et que c'était pas normal. Donc j'étais très anxieux. J'étais mal. Et puis le mercredi euh, midi, j'ai essayé de la rappeler le, le soir. Elle n'a pas décroché. Mardi soir, mercredi matin, elle n'a pas décroché. Et le mercredi, euh, pleine prestation. Euh, donc j'étais en animation flex. C'était super et tout. Et puis là, euh, boum, coup de téléphone de ma femme. Et là, euh, j'apprends qu'on est mercredi et qu'elle quitte la maison avec les enfants samedi. Donc, euh, coup de massue, j'étais mal, mal, mal, mal. J'ai re-regardé les vidéos, j'ai trouvé que j'étais bien quand même. Heureusement, il euh, euh, y avait Jérôme de la chaîne La Bricole qui m'a soutenu quasiment toute la journée. Je ne comprenais plus rien, je ne savais plus ce qui se passait, tout était mélangé dans ma tête. J'arrivais plus à respirer, j'étais mal, j'avais du mal à tenir debout. C'est vraiment tout pourri, le bat, tout mon salon était pourri. J'ai pas pu faire ce que je voulais, comme je voulais. Je sentais que j'étais mal, oppressé et tout. Et puis du coup, euh, dès, le mardi, dès le mercredi soir, j'ai pris la voiture, je suis parti. Mais j'avais de moral quand même. Mais j'étais vraiment stressé. Et puis aujourd'hui, bah, c'est le déménagement. Pour revenir sur cette situation, parce que. Évidemment, euh, quand tu me vois comme ça, et puis euh, toutes ces vidéos que tu as peut-être vues ou que tu suis la chaîne, tu te dis « Ouais, Jean-Marc, c'est pas normal, et tout... Euh, » Tu sais, j'ai été beaucoup investi dans ma chaîne, d'abord beaucoup dans mon travail, tu vu tous les chantiers que j'ai fait, l'entreprise m'a pris beaucoup de temps, j'ai délaissé ma famille, après il y a eu YouTube, je me suis beaucoup investi dans YouTube, et là, il y a eu une scission parce qu'elle ne comprenait pas ce que je faisais, puisque je fais des vidéos qui ne rapportent pas d'argent, euh, je fais de la publicité gratuite euh, à des groupes qui eux font euh, 5,7 milliards d'euros ils me donnent un pot de peinture, euh, je ne suis pas une grosse chaîne après euh, c'est difficile de, de, de... De, de, de, de juger les sentiments de chacun. Ce que j'ai cru comprendre, je vais être obligé de quitter l'atelier le 21 décembre. Je vais avoir cinq semaines pour déménager mes affaires, gérer tous mes papiers. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas comment ça va se passer. Il y aura plus de vidéos sur l'atelier. Je sais même pas où je vais mettre mon stock d'atelier. Il y en a pour euh, sept camions. Je sais pas, je suis vraiment perdu. J'attends de pouvoir re-rentrer dans mon logement. Et puis, ben, on verra ce qu'on peut faire. On est le 10 novembre, j'ai récupéré la maison, aujourd'hui on est mardi 12, il faut que je finisse mon chantier, donc il est, il est à peine commencé, il va me falloir 15 jours à 3 semaines pour le finir. Après il me reste une semaine pour vider la maison et une semaine pour vider l'atelier, voilà, en sachant que je libère samedi 21. Euh, bah, C'est parti, on va sur le chantier. Si tu aimes, tu peux mettre un pouce bleu. On est le 4 décembre, je vais finir de démonter, j'ai trois armoires à démonter et demain matin il y a les Emmaüs qui passent et qui prennent l'ensemble de tous mes meubles, l'ensemble de toutes mes affaires. Je me sépare de tout. Donc ça c'était une armoire de mon grand-père que j'avais gardée, euh, voilà, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bah, du coup je donne toutes mes affaires, euh, donc toutes mes affaires personnelles, j'ai 47 ans, donc je repars quasiment avec rien. Toutes mes affaires vont tenir dans une grosse voiture tourner une page euh, sur, euh, bah sur, sur cette vie, sur ma vie. Euh, je vais, il va y avoir, je t'ai dit, beaucoup de choses qui vont changer. Quand t'as plus rien, à mon âge, bah, où tu vis dans le passé Donc là, ça va être difficile puisque j'ai plus de passé, hein, de les objets, euh, bah, j'ai plus d'histoire, de, de, et bien je pense que je vais vivre dans le futur. Bon, bah, ça ne me fait pas peur euh, pour l'instant et donc je donne tout. Euh, les affaires de pêche, j'ai plein d'affaires euh, de, de sport, de tout, je vais tout donner. Comme ça, je repars à zéro. Ça va être cool cette nouvelle aventure. J'espère que ça ne va pas être euh, la, le début de la descente aux enfers. Il me reste encore cette étagère à démonter. Bon, ben, c'est la dernière armoire à démonter. Je la descends, parce que c'est une maison à étage. Je vais tout mettre dans le salon. Je démonte ma serre et je la donne aux voisins. Bon, une fois qu'il y a un peu de soleil, voilà les salades. J'ai même pas eu le temps de replanter celle-ci. Et puis là, c'est les radis noirs. Que ça a poussé. On va voir ça. Ouh, c'est petit ça va attendre encore un petit peu, j'ai l'impression. Ah, attends, ça c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est pas très gros. Bon, mais maintenant on va trier les habits. Donc il y a un peu d'éco parce qu'il n'y a plus rien dans la maison. Les habits que j'ai pas mis depuis environ 5 ans. Je sais pas, j'hésite. Le pull me plaît, mes pantalons, j'ai vachement maigri. C'est énorme. Le pull, oui, le pantalon, non. Bon, je le garde. Tous mes pantalons sont trop grands. Ça, ça paraît pas mal. Bon, je le garde. Oh, pantalon trop grand encore. Bon, celui-là, je le garde. Peut-être un peu court au niveau des manches. Ça va. Allez, je le garde. C'est un peu grand au niveau du coffre. Ah bon. Si je grossis, j'en ai un. Voilà. Bon, celui-là, je le garde. Celui-là, je l'aime pas. Je trouve qu'il fait bloc. Puis il m'a attiré des emmerdes. Donc, je vais donner. Si je ne l'aime pas tellement, je ne le garde pas. Et puis, tout. Cette veste euh, en cuir, la red skin, je ne la garde pas. Ce costard, je ne le garde pas. Ce costard non plus, je ne le garde pas. Ces pulls, je ne les garde pas. Ces chemises, je ne garde pas. Bon, les cravates, on va les garder. On regarde bien celui-là. Je le garde. C'est un léger, en tout cas. On vient de combattre. Bon, je vais garder une là. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce carton Des gants et des chaussons. Et une coquille. Ça a d'améliorer ce Mais C'est pas mal. Quoi, les positions Bon, ça je garde, c'est bien. Pour le carnaval. C'est bien ça. Des tons de phares. Je garde, c'est trop cool. Même que le premier, c'était un mouvement. Et mes ceintures, je vais les garder aussi. Il faut que je garde 4 kimonos quand même. Oh, on est bien dans un kimono. Donc, évidemment, quand ça des 50, qu'on n'a pas fait, c'est difficile de faire un coup de On va quand même essayer d'en faire hein? un. Un faut que je me fasse pas mal quand même. C'est vrai comme tout. Bon, ça va. Ça tourne pas la hanche. Ouais, ça suffit. On est le vendredi 10 décembre et donc à 11h, je vais signer mon nouveau bail donc sur ce local. que bah, Maintenant, c'est le déménagement. Donc j'ai juste eu le temps de finir cette pièce que j'avais promis à ma fille. Premier tour. Voilà le nouveau lieu, 40 mètres carrés. Donc euh, bah, là, on, je vais créer toutes les étagères. Euh, ça va faire un bel atelier avec euh, plein d'outils. Deuxième chargement. Ben, la troisième étagère est terminée, on va pouvoir commencer à amener un peu de matériel pour euh, aménager. Troisième camion. Bon, ben, je viens de finir le rack euh, pour les deux échafaudages euh, Comabi. Voilà, J200. Donc c'est avec un grand regret, mais malheureusement, je vais arrêter avec flex. Donc je vais rendre les outils, je vais arrêter le partenariat, le partenariat c'était sur une année donc ça se finit quasiment et donc comme je ne sais pas du tout ce que je vais faire, où je vais, comment ça va se passer, je préfère me séparer de ce partenariat et d'ailleurs de tous les partenaires. Donc aujourd'hui la chaîne n'a plus de partenaires parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer toujours pas de logement, je m'en suis pas du tout occupé, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je garde deux machines, donc je garde la Supraflex qui est une super ponceuse et je garde aussi le rabot de façade qui lui est extraordinaire, Ces deux outils indispensables à mon avis en tant que peintre. Euh, voilà. Et puis bah aujourd'hui j'ai pas trop le cœur, je pense aux enfants qui m'ont pas vu depuis le 4 novembre, on est le 13, 13 décembre, et je sais toujours pas où ils habitent. Donc euh, c'est vraiment une situation difficile vers qui vont bien et puis j'aurais bien voulu leur faire un petit bisou avant de partir. Même si tu me vois souriant sur les vidéos, c'est vraiment pas du tout euh, facile euh, de, de gérer ce départ. Quatrième camion. Cinquième voyage. Dernière étagère. Sixième camion. Dernier camion. Ça y est, l'atelier est vide. Donc, euh, 7 voyages à l'atelier, 6 voyages de déchetterie. Donc, c'est un lieu, euh, bah, maintenant, il n'y aura plus de vidéos, il y aura plus de... J'ai plus d'atelier. De... Euh, c'est fini, il n'y aura plus de tuto dans ce lieu. C'était les dernières images. Euh, ça, a pas, ça a été une épreuve assez difficile. Euh, J'ai pu voir les enfants euh, mercredi, jeudi et vendredi à l'école. C'était super bien. Euh, je suis très content. Euh, ça, me, ça leur a fait beaucoup de bien de voir papa. Je lâche la maison dans quelques heures. Je suis SDF, je suis sans domicile fixe. Euh, je voulais remercier aussi euh, tout le village. J'ai eu le soutien de tous mes voisins. J'ai eu beaucoup de gens du village qui m'ont parlé, euh, des gens qui me parlaient pas forcément, qui se sont arrêtés, qui m'ont dit bonjour, qui ont eu, euh, qui ont été au courant de, de, bah, de, de, de mon histoire, de ce qui m'est arrivé, hein, parce qu'on est quand même dans un petit village. Et je remercie aussi Monsieur le Maire qui m'a aidé dans les démarches. Puis je te remercie toi qui a regardé les vidéos. Il y a eu de plus en plus d'abonnés. Puis euh, ça m'a bien tenu le moral. La chaîne est montée donc ça m'a ça m'a aidé dans mon moral je te remercie je vais faire les fêtes en famille puis après bah, je sais pas du tout ce que je vais faire on verra dans les prochains épisodes je pense que la prochaine vidéo ça sera avant la troisième semaine de janvier, parce que j'ai pas, j'ai plus d'internet, j'ai que mon téléphone, mais les messages c'est pas facile à répondre. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu anxieux de ce que je vais faire, je sais pas trop comment je vais le faire. J'ai fait aucune démarche, je me suis concentré uniquement sur mon déménagement et le fait que je parte. Donc, maintenant, c'est une nouvelle aventure, c'est une page qui se tourne. J'ai presque bouclé la boucle. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ici, tu as la vidéo suivante. Je te mets la playlist complète de toutes les vidéos, 310 vidéos. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. Comme d'habitude, tu partages et puis tu peux me laisser un commentaire. Salut